Hey salut à tous, c'est Lout, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, épisode 2 de notre survie, donc on est un petit peu avancé comme vous pouvez le voir, euh, voilà voilà. Donc euh, nous avons un nouveau membre de notre team, il s'appelle Phantom Kill, incroyable, regardez-moi ce ninja quoi, putain mais t'es à poil quoi. On va du stuff Ok, bon. Oula, et eh, pas de violence. Donc vous voyez que, en fait on, voilà, on a commencé notre base, euh, on s'est refait du stuff, bon il y a un petit peu de... Un petit peu hein, un, un petit peu de ressources hein, euh, voilà euh, du coup là on est en train de faire un dôme euh, il est nul à chier là je vais, je, vais, je vais le construire ici là et du coup bah voilà on... c'est parti non, non. mais t'es sûr ça Rambo ouais. bah ouais t'inquiète ray parce que là sinon ça allait faire deux <rire> oh, Rossif il s'est perdu! <rire> ok, bah on laisse dans ses emmerdes. Mon épée, j'ai droit. <rire> il, il fait moi le malin. Hein Par contre, oh, mes chiens ils veulent vraiment me tuer là. Eh, hey, hey, je veux de la glace panel. <rire> euh, je veux de la glace panel. Là, il y a de la glace panel. Oh, il a left the game! Bah, il a juste nous Putain mais c'est carré quoi euh, Bon bah il faut de la glace panel moi je dis Hop glace voilà panel, des panel. Non t'inquiète je veux du vert T'as vu regarde regarde Là c'est là c'est droit Et c'est carré Carré dans l'axe okay, euh, je, je le portail, le, le portail Vous êtes sérieux dans la Vous allez mettre un portail euh, je sais pas ah putain il m'en manque Là on n'a pas de maison en fait C'est pas le problème Notre seule maison c'est ça en fait C'est... Ouais, mais du coup on fait ici pour ici on voit quand le style japonais? Style médiéval? Style... Je, je sais pas Bah moi j'avais dit euh, style japonais au spawn Mais là je sais pas, pas où il est le spawn là de cet endroit là ah mais putain mais d'accord mais attends mais je comprends mieux mon, mon ressource pack en fait il grandit deux fois plus si tu le laisses longtemps. Mais non mais c'est pas possible j'ai mourir à cause de ça quoi. Oh vas-y il y a le gros porc qui se ramène là il est rentré dans sa chambre. Haribo ah, ouais. a picoré. Ok, est-ce qu'il y a du euh, vert Vous <rire> aimez ben, pas aller chercher du vert en fait et Il faut qu'on trouve c'est quoi le style, il faut qu'on trouve c'est quoi le médiéval ou japonais Combien de votes Médiéval, Medieval, japonais ou... Euh... Médiéval, euh, je suis plus à l'aise, euh... et en tout cas japonais c'est le spawn. D'accord, bon ben médiéval. Mais euh, le, spawn, le, le spawn il est où depuis ici est-ce qu'il est, est-ce qu'il est, euh, est, est, qu est vraiment on est long loin? Spawn. On est ultra loin du spawn. Ah, ça là, c'est quoi ce bordel? Par contre, il y, avait, il, y avait pas, il y avait pas de vitre euh... Ouais, rush. Ouais, rush, à Mon full jam ça bugué. Ah bon? C'est faux. Ça fait un bug de duplication là ou quoi? C'est du cheat là? Ah, ok. Ok, mais du coup, avait pas de putes Oh oh oh oh. Je viens de rece. même pas en Mais c'est normal, je l'ai enlevé. Je dois manger un peu. Ah mais moi j'ai pas un Regarde, regarde mes chiens, tu sais que si je les lâche, t'es mort. Ah oh, non ils t'ont oublié Ouais ils sont vénères. Ah oh, non ils ont oublié. À part si je te tape tout de suite maintenant. Attends, hé hey, les mecs j'ai ah ouais ah ouais T'as Il... de la chance toi. Hein. Attendez j'ai encore les reproduits. Moi j'ai pas eu cette chance quoi. Là, ils oui. se sont dit ok, vous on va l'ignorer. Va... Vous avez pas de, des... ouais. avez pas de... de la zone de pig Euh non, plaît. moi, moi j'ai rien du tout. Hein. J'ai ah pas de figue euh, de, de zombie quoi. Ah oui j'ai de la rotten flesh. Ouais vas-y je veux bien. Je veux que tu m Attends j'arrive. Viens morale. Oui. Viens manger ton c'est... Ok. Je give la rotten flesh. Hop. Moi je vais me faire du pain parce que je suis un boulanger. Euh, je suis un français. Hop on fait des baguettes. Besoin des baguettes oh yes le jour ça me plaît là ouais, ouais. salam ray comment ça va du coup ah yes merci pour la viande les rey t'inquiète ray ouais, y'a un underman ah ou ray Déboîtez-le mes chiens Ah <rire> uh, <yes, I'm> <rire> oh, super Euh... Putain ça c'est génial Ce truc là il est génial hein. Ce truc qui ressemble à un rouleau de PQ mais en, en big Je format pense, là euh... Ah si c'est bon ils vont faire un bébé Allez vas-y yes. encore un autre Putain tu, vois, tu vas avoir une troupe gros t'es <rire> La famille loup ça va Ah là là ça... tu vas avoir une meute Une meute de loup là Euh... Bon, en plus, tu peux euh, tu peux changer tes colliers. Les colliers des chiens. Euh... Vas-y, moi, j'ai.. Est-ce est que euh, ça a chauffé Ah oui. Il plus de charbon. Attends, je peux le changer avec du lapis, non Il a plus de charbon. Si, ouais, dans les fours. Bah, mais au pire. Euh... Tac, tac. Tac, tac, tac. Comment je fais déjà pour les mettre en bleu On laisse. Euh du coup. Euh, Est-ce que le vert est prêt Parce que c'est quand même ça notre objectif. Bah je suis en train d'installer moi. Oh putain non je suis. Euh, le pire de stock. Un pire de stock de quoi <rire> De verre. De <beer. rire> ah Oh, qu'est-ce qui, qu qui rage Il y, y a Kirito qui rage. Il a perdu sa base. Pourquoi, mais-y, pour Link Hein Qu'est-ce qu'il parle Qu'est-ce qu'il dit, lui Qu'est-ce qu'il dit mais En mais gros, il a perdu oh. sa base. Oh, oh yeah. Vas-y, bah... hein. Non, mais là c'est sûr, là faut faut, faut faut mettre des portails. Ouais, mais son portail il est cassé. Euh... Oh, c'est oh, qui le chacal qui a fait ça On fait un hub dans le Nether pour relier tout Oui. <rire> tout le monde a dit oui <rire> Comme ça, la, la question est vite répondue. Euh, alors. C'est magnifique ici, quoi. Petit poisson. Euh, moi, je suis en train de faire plein de screens, comme ça. C'est carré. Tuk, tuk, tuk. 42 sabres. Bah c'est nickel, c'est nickel. J'ai fini tout le contour. Bah, voilà, je oh, alors. On se met bien. Carré, carré, du coup, on va faire un truc médiéval, mais euh, ça va pas là. Un truc médiéval, t'as vu le bambou et t'as vu le, la grosse sphère en, en verre là. Il n'y avait pas de verre avant dans, dans l'époque médiévale. C'est quoi ce bordel? Non mais le verre c'est clairement pas avec le thème genre Tout ça c'est clairement pas avec le thème On le fera plus au pire, loin peut, Au pire mec au pire, on peut caler un château à l'intérieur hein Non mais non, mais le vert, c'est pas réalité Le vert, faut le camoufler genre Oh les ah, mecs va faites, pas les problèmes. faites pas les problèmes MJ, oui. Oh j'ai trouvé des fours et un coffre je vais les voler Oh c'est très méchant ça ouais. et, euh, Attention parce que euh... Euh, à la fin de la route, euh, il va y avoir plein de gens qui vont venir te tuer ouais, Mec j'ai essayé d'aller chercher des coraux. Mais putain mais ça me casse les couilles ça par contre Je vole absolument tout les gars, il y a un problème Oui ouais, Je tu vole tout là Non non je t'ai juste un pour... Non. Oh je la vois niquer par contre Ah vraiment Ah là, là c'est ça là Là, il a une voix sale. J'attends juste que cet arbre, il pousse, et après, je passe le... les abeilles. pas passe le Vas-y, love. je pense qu'il y a assez de verre, comment on fait pour faire les concours ça Oh, putain, la vache. Euh, quoi Comment je le contour, euh, bah je sais pas. Hein. C'est vous qui avez choisi l'idée de faire un dôme de mer, donc. Euh... Mais je sais pas moi faire deux dômes. Mais... mais voilà, bah fallait pas en faire un, putain. Bah, pas possible. Pas bah, possible. Déjà tu, déjà tu, tu, tu mets une, tu mets, euh, tu, tu mets de la, de la hauteur supplémentaire. Ah, ça, je te laisse faire. Euh, mais euh... dégage, t'es chiens, Regarde, t'en as 300 000 là qui te poursuit. Attends, vas-y, je, je vais les asseoir, voilà. Je vais les assommer oui, avec mon un calme. Sur bon. Oh non, putain, le Wizard Clear là. Euh. Mon brand de fantômes, non, ça je m'en fous. Bon, un brand de fantômes, ça coûte cher. hein oh, oui, ah, oui. Bah, c'est rare. Enfin, là, y, là, on a pas de marché, malheureusement, mais bon. Voilà, imaginons. Faudrait mettre un système d'économie, non Ou non Non. Ouais, bah vas-y, on va faire ça plus tard. Oh Putain, il y a creeper, les gars. Oh là Oh là un Underman Oh mec, y'a un renard zombie il y a deux secondes, il est où c'est un renard il n'y a pas d'honneur. Des... André, MG, MG, si pour, tu foutu foutre la D ici, wesh je où l'Underman veux ou l'Enderman <rire> Du coup... Euh... Vas-y, tu fais encore du verre. Mutez-le J'achète... du verre. Sable Des âmes Je vous <rire> Un diamant Un échange Un diamant merci de... Merde je suis Bordel de mer je sais pas avec qui il est, je sais pas où il est, si il est connecté là. Oh non, y'a un fantôme Le ralas. Il y a oh non, une non, y a un Manche, il y a le chauve souris qui est en train de jouer, je vais vous Tu veux là, je vais, vais venir les gérer avec toi. Le mob, comment il a écrit mob ça gueule! Mob avec un E. Oh là là! Ça se non, fait souffrir, les yeux! Même Kiriko, il fait je peux pas de. Nan! T'inquiète! Ah putain! Ah, ils sont casse c'est Mais c'est qui qui a voté ce mob là? C'est toute la communauté qui a voté ce mob! Pourquoi ils ont voté ce mob? Moi je voulais le Kraken! Il, il allait avoir un traquen. Bah oui, il est allé te. il y avait une langue qui, qui te prenait au fond des eaux et tout. En plus avec la mise à jour aquatique, ça pourrait faire un truc énorme. On a mis un Sur non hein? non. J'ai Non, mise à jour Minecraft. Il y, avait, il y avait un vote de mob et ils ont choisi ce mode de merde là dans la nuit, là, ça s'appelle le fantôme. Incroyable. Des ouf ça va aussi s'ils sont casse-couilles. En fait on a tout on s'est tous fait baiser c'est un vrai fantôme ou quoi Je sais même plus, il y, y avait quoi d'autre. Euh, mais euh, plus, franchement, de... le, le Kraken c'était le meilleur, je pense. Le fantôme. Le fantôme il est quand même BG, mais enfin, c'est bon. inutile. Ça vient oh juste là, casser les couilles pendant que t'es en train de construire, c'est incroyable ça. Oh là là, et ça, ça m'avait saoulé, putain. Il y avait que du spawn de fantôme, c'est casser les couilles. Bon oh mec, en vrai, je pense qu'on va péter les bambous. Bah ouais, là, il y en a un petit oui. peu beaucoup même. Hein. Mais qui vient, qui vient me, qui vient là Viens, viens là. Viens là que je te saigne. Viens là que je te saigne, chacal. Putain, allez hop. Qu'est-ce qu qu'il va faire lui C'est quoi du mending Je sais pas. Ça <rire> m'enchante avec les tridents, je crois. Ah oui. Allez, allez. Le fantôme il va brûler. Le fantôme il va brûler. Vas-y, brûle Brûle, sale fantôme de merde, allez, ouais, ouais. hop. Euh... Allez, hop, ça brûle, ça passe au four. T'es où, gros Ah, t'es là. Regarde, regarde. Ah oui Comment on fait pour la, la, la Je sais pas Ah, il lui faut des baies oh Vas-y, donne-moi des baies. J'arrive. Vous l'apprivoisiez quoi Un renard. C'est <rire> rare. Oh le chacal, on voit des baies aussi. Il drop les là, sur le chemin. Attends, il est où oh, Mais qu'est-ce qu'il fout La baignaille ouais, est interdite est ici. Je drop des. Oh le chacal, il a même pas droit. drop. Tiens, ah. vas-y. Allez, bouffe, bouffe chacal. Mais qu'est-ce qu'il fait mais arrête d'aggro Arrête de prendre de ce plus gros que toi, putain Mais c'est quoi ce bordel oh, Mais... Oh, tu l'as Il y a eu des cœurs Attends. Euh, Bah je sais, il avait déjà eu un cœur. Mais ah, arrête, tu as buté, gros. Mais vas-y, tape-le, non ouais. Ouais. Regarde, quand je le tape, ça fait des cœurs. Mais t'es un gros bâtard Tu l'as buté oh, Mec, on a des abeilles Oh, la chance Oh, j'ai eu de la chance aussi, moi Vache, canne à sucre, baie. Désolé le veau mais je te tue aussi. Vas-y de là où je vais descendre la gros camp. Eh le renard il est stylé genre il a, il, a, il a une aile dans... Il a une plume dans sa bouche. Mais Genre vraiment. Par contre il est en train de me ralasser tous mes baies. Mais reviens là chacun. Viens on fait une espèce de mine euh, stylée genre en mode aménagé tout ça. Bah ouais, moi je pense à la même chose. En fait c'est inutile le Renard. A peur buter, je sais pas, des mobs et tout ça, mais.. Enfin. Tu veux pas les apprivoiser c'est bon, on a nos colonies d'abeilles. Quoi En sérieux non, vraiment, là on a des abeilles. Ah ouais! Ah ouais, ouais, ouais! Ah ouais, ouais, J'ai fait un est... arbre personnalisé. On, hein, on, ouais. on est Yermbe. Mais c'est pour ça qu'il me faut. As... Envoie tes os, s'il te plaît. Bleh. Merci. Je vais faire de la poudre d'os. Poudre d'os. Alors. Euh. J'ai l'opsie. Hop, j'ai la là en coffre. Bah et, ouais, et ça va servir à quoi la ruche Euh... ça nous donne du miel à pouvoir récupérer du miel. Ouais, ça sert à quoi le miel <rire> Ça sert à faire des potions qui nous régènent instant. Et ça, quoi, ça sert à quoi les potions qui, qui génèrent instant euh, ça sert juste à te régéner en fait. Contre dragon, c'est largement... Enfin c'est beaucoup... Ah d'accord. <rire> oh il est rentré dans son bloc. Le truc il fait son... la taille de son bloc et... Non mais... Attends ils, Quand ils sont plusieurs s'ils font comment là Pour rentrer dans la ruche. Mec attends il... Attends regarde la taille du trou quoi. C'est quoi l'upgrade le de Gear là que j'ai eu La taille de, de la. La... De forge. la taille de l'abeille et la taille du trou. Y a, y a, y a... <coughs> le bruit de... le L'upgrade de Gear. Euh, je... Qu'est-ce que j'enseigne Ah, I don't know. Meeting table. On connaît pas toutes les mages. Enfin, les nouvelles tables, euh... j'en connais un peu. Je connais. connais. <gasps> ah, un fan Team Fantôme. faut pas fabriquer une ruche, Comment on fabrique une ruche. Regarde, il y en a deux. Allez, je vous attends moi. Venez là, venez la bande de chacal. car je il y a un, un villageois. Où... Hein Quoi Il a... Oh, c'est un Ah non, c'est Ah non, c'est un zombie. Bah, tu veux qu'on l'enferme pour euh, qu'on qu le régène. Ah ouais, ah ouais, vas-y, vas-y. Mais faut pas qu'il dispose après hey hey mais hey mais il m'oublie carrément hey mais mais gros gros je suis là tu vas pas tu vas pas manger Arivo tu tu crois tu... Arivo Arivo Arivo Arivo Arivo il va t'enculer il va t'enculer attends mais gros mais tu le J'ai perdu mais... du monster, je suis sur le de Déjà quel bout, de... déjà j'ai tout oh mis... Putain, putain, putain. Voilà. Mec, il nous me faut de la DR. Mec, il nous me faut de la DR. Ouais, ils sont de casse-cou, ils là, ils sont là, là. Oui. Venez là. Venez là, venez là, venez là, venez là. C'est moi, je l'attends. Putain. <rire> <rire> tu le mets un coup dans les airs Attends, attends, attends Allez, ça c'est cool, ça va Il en reste un Non, oh, c'est bon, j'ai une, quai. Ouais, comment c'est fait j'ai vu Oh, y'a, yeah, j'ai un nouveau bébé j'ai un nouveau bébé Allez hop Les dégâts, on aime ça Ah c'est bon il y a le bébé Il est là, il est là. Eh, au pire au pire ici là on fait euh, le thème qu'on veut On fait des petites maisons tu vois On fait quoi Des petites maisons et tout on fait un thème qu'on veut enfin <rire> wow, mais gros Mais c'est du viol <rire> <rire> gros c'est même plus Vas-y, faut, faut, faut, faut que je trouve un chien. N'a pas encore les. Les trucs. Euh... Ah putain, fuck des de shit jeu. man! N'a pas encore euh... non, non. Les, les, les liaisons euh... du nether. Du coup, ça va être chaud pour ah. retrouver là. Bah je lag. Je commence à laguer. Ah je vois ça. Yo. <rires> Jamais les creepers me respectent moi. Ils sont 30 000 <rires> 40 000 blocs de moi. Haribo, sauve-moi. Sauve-moi. Uh -huh. Y'a y a un creeper qui est encore pété mec. Oh, encore un Au même endroit. Oh Mec les chiens C'est bon mes chiens ils sont encore en vie Non oh. <rire> Ils t'en veulent Oh foulé à terre C'est avec les dégâts attends, de zone ouais. de merde Fou, fou foulé à, à terre parce que c'est avec les dégâts attends. de zone attends. Eh, Vous voulez du pain ou quoi Ah c'est bon c'est bon il t'en va Ah mais non il faut tuer le zombie Pas toi C'est bon non il voulait à moi Euh moi parce que je, je l'avais tapé avec un dégât de zone Attends je, je vais encore agrandir la famille Oh comment je l'ai enchaîné Putain il m'a rien donné l'enderman Ah c'est bon t'es Ah c'est bon t'es Je J'avais pas vu je t'avais rejoint hein. Bon bah sur ce moi je vais, je vais graille Et je laisse la vidéo tourner parce que si ça tourne mal Non je rigole je plaisante Euh Ils sont où par contre les carottes et patates et tout ça là Euh Les carottes euh, Dans le coffre Mais il faudrait mais les... Faudrait les planter non mmh. Oh c'est un renard J'ai des en plus Bah ouais mais ça, ça sert à strictement rien Oui je sais Seul problème ah, mais. Non. Attention! Oh putain! Bah, vas-y, vas-y. Ah, on, se... on se faire allumer. Les chiens vont se faire on allumer? Sait. Non, je crois pas. Non, non, lui! Enderman! Oh. Hey, Ender Allez hop! Enderman! Bon. Chac ouais! <rire> Chacal! Bon, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc, euh, voilà, j'ai. J'ai fait une vidéo, voilà. C'est un peu. Le bordel, on va dire. Euh, je sais pas comment j'ai géré le montage. 3 heures de rec ça mmh. euh, du coup voilà l'épisode 2 bon un peu bordélique mais bon j'espère que les autres épisodes ouais, vont changer un petit peu après je sais pas si le montage euh, va être cool de cet épisode je vais voir euh, du coup voilà comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un like à vous abonner et euh, à partager la vidéo aussi ça fait plaisir et puis voilà on se retrouve euh, du coup pour l'épisode 3 salut